Aujourd'hui, je vais faire une tarte aux poireaux. Donc, déjà, je prends ce couteau, c'est un couteau à légumes, exprès. Voilà. Comme ceci. Et je vais couper mes poireaux qu'auprès de la lave, j'ai lavé. Voilà. Donc, je vais les émincer. Très important. Alors, ça, comme ceci. Pour éviter de se faire couper, de se couper, hein. Voilà, voilà, on est mince. Hop, voilà. Je peux vous assurer que c'est extrêmement pratique. faire comme ça aussi un hein. petit lamelle hein. voilà on peut faire les deux hein. voyez je voulais mettre de l'oignon mais j'ai pas besoin en fait voilà Voilà. Bon, c'est un couteau exprès à légumes. Bon, on va faire comme ça. Ok, il nous en reste un. Il nous en reste un. Et comme, franchement, c'est pratique. Hein, regardez, euh, je vais vous montrer comme ça. Voilà. Alors, maintenant on va prendre une poêle du beurre et une pointe d'huile. Alors, pourquoi donc je vais mettre tout le beurre là hein, Voilà, je vais mettre tout le beurre. Euh, par contre, pourquoi je mets une pointe d'huile pour éviter que le beurre brûle Une pointe, hein. hop, vous voyez, c'est juste ça. Voilà. Je vais mettre du sel, comme ceci. Voilà. Je vais mettre du sel, comme ceci. Là, j'attends. Avec l'huile, ça va éviter de brûler, en fait. Le beurre va éviter de brûler. Donc on va faire revenir les poireaux. Voilà. Ça dit, Voilà. On va faire une tombée de poireaux. et on va laisser revenir le temps que ça cuise. Ben on va laisser cuire. Hein. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une nouvelle, euh, comment dire, c'est une nouvelle euh, façon, c'est une nouvelle chaîne qui s'appelle euh, IP en cuisine. Voilà et bienvenue sur ma chaîne, euh, on va faire de la cuisine un petit peu euh, traditionnelle mais tout le temps inventée, euh, vous ne trouverez jamais ces recettes parce que j'invente tout le temps, je rajoute toujours un ingrédient un, ingrédient un peu particulier dedans, euh, toujours et là en l'occurrence je sais ce que je vais rajouter, alors bien sûr ça va choquer plus d'une, mais vous n'êtes pas obligé, hein. mais je vais rajouter du vinaigre de cidre, une petite pointe. Hop, vous voyez Voilà. Ça va donner un peu l'acidité que je recherche dans mon poireau, dans ma quiche. Bon, ça va aller vite, hein ça crie vite. Hein. Voilà. On va faire une petite tombée de poireaux comme ceci dans ma super poêle téphane que j'ai eue en solde. Alors c'est voulu, je ne me montrerai pas. Voilà. On va laisser euh, cuire doucement sans faire brûler donc c'est pour ça qu'il faut remuer une fois pendant ce temps là ce qu'on va faire et eh bien on va préparer on va faire une préparation pendant que ça cuit hein. alors pour ma préparation j'ai besoin 3 œufs 1 2 3 voilà 25 cl de crème fraîche euh, j'en ai que 20 mais c'est pas grave voilà Hop. Euh, je surveille mes poireaux toujours hein. La ciboulette fraîche et je touille. Je pense que je vais faire cuire la pâte feuilletée juste deux minutes, un petit peu avant. Donc, ma préparation est prête, bien sûr je remets du sel, qui n'est pas du sel en fait, c'est des légumes, voilà. Et un peu de poivre. Alors ça, vous savez, je l'avais acheté à Action. Euh, c'est un poivre euh, normalement. Euh, c'est pas du poivre noir moulu, c'est du poivre de chichouane que j'ai mis dedans. Parce que je n'avais pas de moule. Donc le poivre de chichouane est un peu plus parfumé. Et bien sûr, de la poudre de fenouil ça j'en mets dans tout voilà ma préparation est prête comme ceci je vais prendre ma pâte qui est déjà euh, putain je sais pas. donc euh, j'ai été assez déçue de la pâte euh, U et c'est encore de la pâte U euh, je pense que je ne recommanderais pas j'en rachèterai pas de la pâte U voilà, j'ai pas besoin de la beurrer j'ai pas besoin de quoi que ce soit voilà, mais je pense que je vais la cuire un peu voilà alors on va couper on va couper, hein? d'accord et en même temps je coupe la pâte et je vais la récupérer voilà je vous mon cheveu, hein. voilà Et voilà. Vous voyez, je coupe ma pâte et je vais la récupérer, pour faire autre chose, peut-être un petit chausson aux pommes, voilà et voilà tomber de poireaux, toujours ce que je vais faire alors vous n'êtes pas obligé hein, je vous dis franchement vous n'êtes pas obligé voilà j'en ai mis beaucoup mais c'est pas grave hein. ah ouais l'induction ça va vite hein. -moi ça. Hop, trop voilà et là maintenant je vais mettre mes larmes Enfin, mon bacon que je vais faire cuire. Je vais, voilà. Et voilà, il faut toujours que ce soit bien parfumé. Voilà. La tombée de poireau est pratiquement cuite. Là maintenant, il me reste les lardons. Et comme je n'ai pas envie de prendre deux poils, ben voilà, je fais moitié-moitié. Voilà. Alors, on va faire une chose dans ma pâte. Voilà. Et ce serait trop beau si ça restait comme ça. La préparation. Voilà. Et voilà. Voilà ma <rire> quiche à mettre au four je la mets au four voilà le résultat si elle est cuite sauf qu'elle n'est pas dorée voilà il y a toujours un problème dans le qui je ne sais pas pourquoi